Oui, Aujourd'hui, on a eu un gros de Bonjour à tous. Alors, quoi? après avoir cherché et trouvé les œufs, nous en avons trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, il en a beaucoup aussi. Alors, <rire> Loubi qu'est-ce Que tu as trouvé un oeuf, un gros oeuf, oui. un gros bon? oeuf, euh, euh, euh, et ça, et ça, et ça, et ça, Alia, toi, t'as trouvé aussi. Un, un, un, un Moi aussi, un, un parapluie. Ton œuf Bimba, toi aussi. Et des petits parapluies. Maman. En chocolat. Et. Avec maman. là, un tigre. Et Loubi, t'as un, un parapluie, toi Est-ce que tu as trouvé un parapluie Avec, avec un tigre. Et là. Et avec un, un zèbre. Maman. Deux, cro Deux crocodiles. Ben bah, Didon va nous manger tout cru. <rire> il va nous manger tout cru. Et oui. Tiens, hop, vous les rends ici. Après, ouais, vous avez trouvé quoi d'autre Un gros. Oeuf. Ouais, le gros. Hop, euh, j'étais. Maman, elle va sais, Aliane me fait, elle me fait rigoler tout le temps. Elle te fait tout le temps rigoler. Mmhmm. Ah les coquines, oui. Donc, toi aussi, tu as trouvé un œuf bimba avec une super surprise à l'intérieur. Oh, <rire> oh, On a trouvé un lion et un de, de la marque chocolatier, le chocolatier sablet. Oh, un beau poulot, tout en chocolat, avec un petit peu de chocolat au lait, oui. sur le nez, sur la bouche. Chez les yeux et les oreilles. <rire> et... Un nouveau potard. Et, là, oh, oh, oh, oh, oh. et après, les filles, dans ce un peu bizarre, une boîte à oeufs avec Surprise à l'intérieur. Oh. Alors là, pour moi, ces petits œufs ressemblent à des petits monstres. Ouais, avec eux, des satellites. très très douloureux. Bon, bah, les filles, vous voulez commencer par ouvrir ça, quoi parapluie je préfère, ouais, les para moi, on préfère ça. Bah, ouvre ton parapluie si tu veux. Mais je te vois pas, pousse ton gros œuf, je ne te vois pas. Ah. Ta soeur va t'aider. On ne vous voit pas, les filles, vos, vos, vos petits trésors. Ah. Tu me donnes ou tu le donnes à ta soeur, elle va t'aider. Ah oui, oh, je sais. Elle dur dire Donne-le ta soeur. Okay. T'as eu que ça Je pense qu'il y avait une surprise. Voici le petit monstre. Et à l'intérieur, il y avait un petit paquet de bonbons. Et il y a bien sûr le parapluie. Le parapluie en chocolat que Alia a ouvert. Ah voilà à quoi ressemble un petit monstre. des ah là on a une petite surprise. Un petit badge. Une petite grenouille. La fourange. Oh, encore des bonbons. Un petit bracelet en bonbons. Oui, mais attends qu'on finit d'ouvrir. Oui, fini. On monte et ça. Allez, maman. Un autre petit oeuf. Et un autre petit oeuf. Encore des petits bonbons. Et celui-là, je crois qu'il y a moi, pour toi. Je vais voir ici, je vais vous... Hop. Je vais ouvrir 20%. Et il n'y a pas moi dedans. Donc... Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Que que tôt. Tôt. Mais... Encore un petit bracelet, un bonbon avec l'heure dessus, ça ressemble à une petite montre. Ah, ah, oui. <rire> oui. Attends, Attends Loubi. Oui. Oui. Et le petit monstre bleu. Les oui. petits bonbons roses et oui. blancs. Oui. Attends, Loubi, on offre ça. Oui. à Patient. Encore un petit monstre. Ça c'est celui-là d'alia. Avec des petits bonbons rose et blanc. les Un monstre Il n'est pas pareil que l'autre, que celui-là. C'est pas les mêmes. La même couleur. Mais ils ont. Pas la même forme de visage, ça. oui, ça a deux montres. Bah, t'en as une aussi là. J'en ai ouvert une. Là. Hop, je vais sauver. Par contre, oublie, je crois qu'elle en a pas ouvert un. Hein. il a. elle celui-là en Corse, non? Le rose qui est là, chérie. Oui, euh... je sais pas si elle a ouvert celui-là. C'est elle ou à toi, mais. Un petit bon. C'est toujours à peu près les mêmes bons. Un petit bleu. Un petit paquet de bonbons. Ça va Toujours pareil. Et lui, et lui, maman. Hop. Ah oh bah c'est la même petite surprise que tu as de ta soeur. Le petit badge de la grenouille. Tu peux l'accrocher à ton t-shirt assis bah, si tu veux. Hum. Ça, ouais. Mais comment ça s'accroche Ah, sais quoi Elle va te montrer. Là là. Non, vers euh, là. Non, vers là là. Tu le. Alors attends. Là là. Oui, voilà. Et Super. Voilà. Bon, après avoir ouvert tous les petits oeufs à monstre, on va entrer les grosses. Allez, on y va, un, deux, trois. Allez, à tout. Tu veux que je t'aime Mais en fait, je vais voir sur le couteau. Il arrive, Louboutin Je vais prendre un couteau. Alors. Oui, il arrive. Bah l'oubli t'as de la force hein Moi j'y arrive pas du tout Je Ouais, ben bah, Je sais pas où est le bout déjà pour... Euh... Alors attends Hop. Ah si je l'ai chérie Faut bon, juste trouver le bout du scotch, le bout du début du scotch et après ça va tout seul Tu l'ouvres Tu Oui oui Attention chérie je crois qu'il est cassé. Ils sont un peu cassés les oeufs Ah c'est du chocolat noir j'aime pas le Ouais. On a vu ça wow. Voilà mais c'est l'ouvrir Bah oui voilà, on... Non bah voilà Fallait pas tout renverser Et qu'est-ce qu'il y a dedans Ah bah il y a, oh, bah, y a rien T'as déjà pris le cadeau Bien sûr c'est quoi un jeu de cartes Ça a l'air d'être un Le cadeau c'est Un petit jeu de cartes C'est quoi toi? Attends, le... Un petit jeu de cartes, fais voir. J'ai mis. Ah! Salut, un autre jeu de cartes. tu vois C'est pas le même. Alors attends. Attends, ah je vais essayer d'ouvrir, chaton. Voilà, ça a l'air d'être un petit mémo. Très joli, très coloré. Oh si c'est le même. C'est le même que ta soeur sauf que elle c'est ça qui est présenté d'abord. Ah. C'est le memory game. Oh, mais ça n'a pas peut-être la même. Ah. Maintenant, oui, c'est pas le même, ça, chérie. J'ai enfin, ouvert le deuxième cadeau. Ça me ressemble un petit peu à un aimant. C'est délicieux. Est-ce que le chocolat est bon non on m'a pas goûté je pas le chocolat Non mais le chocolat de l'œuf. Non j'ai pas goûté j'ai pas j'ai goûté. Alors Ruby, Verdict Alors. Il est bon ou pas Non vous avez des goûts luxe hein? Tu veux goûter Les bonbons Est-ce qu'ils sont bons les bonbons Oui j'ai goûté du rose Et il y a quel goût celui-là qui est en rose Framboise frais Ouh il a pas de goût il a un goût bizarre en fait Il a un goût bizarre Et alors le blanc Ouais j'ai pas goûté le blanc Moi j'ai goûté le blanc Mais c'est super bon Mais tu sais quel coup il a Euh... Je sais pas Tu sais pas non. Bon Je l'ai pas d'ouvrir Il est délicieux Franchement il est délicieux Il est délicieux Tiens chérie je l'ai ouvert oui, lesquels Ceux-là, oui, oui. On peut les bien, bien sûr, mais il y a un petit peu de bazar sur la table. Hein. Oui. Quelqu'un peut nous aider à les ouvrir. Et le te. Et le. Non, vous voulez pas manger l'hippopotame et le lion oui. Non mais l'ouvre pas si tu ne veux pas le manger. Euh, oui, mais... non Non. On peut les ouvrir maintenant Ouvrez, oh, voilà, je te dis oui, chérie. Oh. Ça, c'est la montre. Je vais le de bon... de oui. bon, oui, je... oh. venir les bonbons comme ça. Je vais venir les bonbons comme ça. Attends, je vais l'ouvrir. Oui, attention. Ça va chérie. Attends t'en veux un. Non, mais. T'aimes pas les bonbons comme ça. T'aimes pas les bonbons comme ça. T'aimes bien, Camille. On va goûter maintenant. Ouais, demande à ta soeur de tout voir. Elle est reposée, chérie. Mais attends, c'est pas lui attends, ça. Ah c'est lui, je crois Quelqu'un peut lui ouvrir Bon, vous avez oui. été contente alors, vous deux euh... D'avoir trouvé tous ces œufs Tiens, c'est ta montre. Attends, je vais ouvrir. Ah bah, c'est égalé avec ce chocolat. chocolat T'aimes j'ai euh, plus que Euh, manger. On ne mange pas tous non plus. On mmh. mmh. mmh. mmh. trop. Hein? Non. Merci. J'aime pas les mmh. J'aime pas trop les boubous. Merci à tous, j'espère que quand vidéo vous aura plu. Nous, c'était super. On a fait une super belle trouvaille de. Et on va se régaler. À très bientôt. Merci à tous.